Bonjour à tous, j'étais impatient de vous présenter mon concept, mes interviews exclusives sur ma chaîne YouTube Samir Djabali TV. Je suis ici dans ce club emblématique qu'est la vieille dame, qui a vu des joueurs comme Badio Del Piero ou encore Zinedine Zidane. C'est le capitaine de la sélection marocaine et défenseur central de la Juventus de Turin, Mehdi Benatia, qui accepte de nous accorder un entretien exclusif, rempli de vérité. Allez, suivez-moi. Bonjour Mehdi. Tu sais que ça me tenait à cœur de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Tu es mon premier entretien d'une longue série d'interviews que je vais réaliser. L'idée étant d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur et en dehors du terrain, donc je à te la remercie pour le temps que tu m'accordes. On va reprendre un petit peu ton parcours et l'effet marquant, et ensuite pour finir avec ton actualité. Tu viens de banlieue parisienne, tu viens d'Evry. Euh, Est-ce que ça t'arrive encore euh, d'y retourner de temps en temps et qu'est-ce que Evry t'a apporté euh, dans ton parcours actuel On sait que cette ville a découvert de, de nombreux talents comme Niska par exemple dans le, dans le rap français et il y a Mehdi Benatia comme footballeur professionnel. Qu'est-ce que Evry t'a apporté dans, dans ta vie de footballeur bah, déjà sache que c'est aussi un plaisir pour moi d'être euh, là et de démarrer aussi cette euh... Cet entretien, et peut-être voilà, comme tu as dit, il y en aura beaucoup par la suite. Donc c'est ce que je te souhaite. En tout cas pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et, euh, et voilà, concernant Evry, concernant, bah, bien sûr, bien sûr, j'ai encore ma famille là-bas. J'ai quelques, quelques cousins, mes tantes. Donc, euh, donc voilà, j'ai quelques potes aussi qui, qui y vivent. Donc quand je peux, quand je peux me joindre voilà, sur Paris deux trois jours, c'est avec plaisir qu'on qu fait un petit crochet sur Evry. Et, euh, et voilà maintenant moi c'est vrai que j'ai quitté très très tôt pour le foot donc depuis 13 ans j'ai quitté la maison mais euh, mais forcément euh, je peux pas oublier voilà là, là où on a grandi là où on a commencé à, à fouler les les premières euh, je même pas les terrains de foot parce qu'on jouait dans la rue donc euh, les premiers bitumes avec les, avec les avec les potes le gymnase etc donc c'est beaucoup de souvenirs c'est euh, voilà et puis parfois c'est vrai que quand ça m'arrive de, de retourner je me je me rends compte vraiment du chemin qu'on a réussi à, à parcourir durant toutes ces années. Et, et comme tu as dit, il euh, y, y a quelques rappeurs qui sont, de, qui sont sortis des bris, il y a 2-3 footballeurs aussi. Mais je pense que voilà, faire partie de, des joueurs qu'on cite euh, en priorité dans les réussites de mon, de mon quartier, de ma ville, c'est vraiment une, une grande fierté. Parce qu'on parce qu sait que sur les terrains on était des millions à jouer et malheureusement, euh, à l'arrivée, malheureusement, on est, on est très, très peu à, à pouvoir vivre du football et, et encore plus à faire ce, on va dire, ce genre de carrière. Grâce à Dieu, euh, j'ai eu le, le, la chance de, de jouer dans des grands clubs. Et donc, euh, j'ai toujours une pensée pour, euh, pour Evry, bien sûr. Tu es parti tôt de, de la maison, justement, pour aller à, à l'INF Clairefontaine. Donc, euh, un petit mot sur tes débuts en, en centre de préformation et puis euh, signe du destin 20 ans plus tard. Tu joues avec Blaise Matuidi, un joueur que tu avais déjà connu étant, euh, étant adolescent. J'imagine que c'est sûrement toi qui as dû l'accueillir et tu as dû être euh, un repère pour lui ici euh, à Turin. Et il, a dû, euh, il a dû bien s'adapter avec toi, je pense. Hein. Oui, non, non, c'est sûr que bah voilà, les premiers pas à l'INF Fontaine, c'était euh, on associait l'école et, et le football. C'était pour moi une, une façon aussi de, de s'en sortir, de quitter un peu le quartier, de quitter justement les, les potes. Et de voir quelque chose de différent donc je me suis retrouvé à rambouillé dans, dans, le, dans le fameux château de voilà très très célèbre aujourd'hui le château de l'équipe de france donc on avait on avait les cours là bas toute la semaine et on avait les entraînements bah, ça n'a pas toujours été simple hein. comme, comme tu sais j'avais pas mal de, de problèmes au niveau scolaire aussi problèmes de discipline donc malheureusement ils m'ont écourté mon, mon passage au lieu de faire trois ans je n'ai fait que deux ans et ça a été disons une première un premier moment très triste pour moi pour ma famille parce que parce que voilà, j'ai dû repartir aussi euh, bah, de tout en bas. Une fois que j'ai été viré de, de Clairefontaine, ça a été un moment très difficile à, à passer pour, pour moi et ma famille. Mais en même temps, j'ai pris conscience à 15 ans que que voilà que j'avais beau avoir des qualités footballistiques, si je ne voulais pas écouter, si je ne voulais pas mettre au service de, de, de mon équipe, eh ben, je j'arriverai à rien. Et, et c'est comme ça que j'ai changé. Et, euh, et par la suite, ça m'a... Ça m'a beaucoup servi, forcément, ça m'a beaucoup servi. Et j'ai toujours essayé après de, de, de, de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et puis, concernant Blaise, euh, bah oui, c'est beaucoup de souvenirs. On en parle encore hier avec Blaise. Les, les années Clairefontaine, nous, on, on, tout le temps, quand on parle de, de Clairf, comme on dit, c'était les meilleures années. Parce qu'on était insouciant, on était jeunes. Et puis, euh, et puis voilà, on avait. Pff, le seul truc qu'on avait en tête, c'était jouer au football, devenir professionnel, c'était le rêve. Et puis, euh, et puis, quand, quand j'ai su que la Juve était en train de négocier avec Blaise, euh, c'était, euh, voilà, forcément, j'étais content de, de le retrouver. Je l'avais vu avant de signer. On avait fait un match amical contre le PSG à Miami, si je ne me trompe pas. Et, euh, et justement, il m'avait dit, voilà, il y a, y a la Juve qui m'a appelé. Qu'est-ce que tu en penses et tout Et je lui ai dit, viens, viens, parce que voilà, on a besoin de toi. Et puis, tu vas être au top avec ta famille. Tu vas vraiment te sentir bien, tu vois, c'est une ville super. Et ça n'a pas loupé, il est arrivé, et il, est, il est ravi ici, sa femme est contente, ses enfants sont vraiment très très, très heureux à, à Turin. Et puis on voit bien qu'il il s'est rendu indispensable à l'équipe. Donc c'est quelqu'un qui, qui… Blaise, il n'a pas changé, il est toujours pareil, il rigole. Et, et je pense que dans le vestiaire, vraiment tout le monde l'adore. Donc euh, je suis content pour lui, pour sa réussite et c'est quelqu'un vraiment qui, qui, qui le mérite. Et comment toi tu as vécu la victoire de l'équipe de France J'imagine que tu as des amis en équipe de France et puis que tu étais évidemment content pour eux. Ouais, honnêtement, euh, pour être très honnête, je les ai, ai beaucoup suivis, notamment parce que voilà, j'avais Blaise dedans, j'avais quelques potes euh, comme Ousmane Dembélé aussi, qui est, qui est un très très bon petit à moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais euh, contrairement aux autres années, depuis, pour être très honnête, depuis l'arrêt euh, bah de la, la Zidane, j'étais plus trop supporter de l'équipe de France. Ça m'avait un peu lassé par rapport à tout ce qui se passe en France. Euh, voilà, j'avais du mal à... Tous les problèmes extrasportifs. Voilà, tous les problèmes extrasportifs, etc. J'avais du mal à, à supporter la France. Et honnêtement, c'était la première année où, où, où j'étais vraiment pour l'équipe de France et où j'avais voilà, Blaise régulièrement au téléphone, même après leur premier match qui était un peu difficile, etc. J'ai... J'ai passé du temps au téléphone avec lui pour lui faire comprendre que voilà, qu'ils étaient vraiment euh, armés pour aller au bout, et qu'il ne fallait pas qu'il lâche et qu'ils avaient un bon groupe, etc. Et euh, ça m'a fait plaisir qu'évidemment que Blesse soit champion du monde, mais que, que ce groupe France aussi euh, remporte cette Coupe du monde parce que qu'il voilà, il le méritait. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps que, que je ne regardais plus trop la France. Mais, euh, mais voilà, ça a au moins pendant quelques mois calmé un peu tout ce qui se passe en France. Et, euh, et puis, euh, puis malheureusement, c'est toujours de toute façon avec le football qu'on arrive à, à se rassembler en France. Donc euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas une Coupe du Monde chaque année. <rire> après ton parcours à, à l'INF Clairefontaine, bon, on connaît le chemin que, que tu as eu ensuite. Tu as été à l'Olympique de Marseille, tu as fait plusieurs interviews ou articles là-dessus, donc on ne va pas y revenir. Mais euh, moi j'ai une question à te poser. Euh, tu as été formé à l'OM, tu as été prêté en Ligue 2 tu as pu signer au FC Lorient en Ligue 1, mais tu as préféré ensuite faire le choix de signer à Clermont-Ferrand. Alors, la Ligue 2, en fait, t'a apporté quoi concrètement et, euh, et une deuxième question, euh, ce serait aujourd'hui un jeune qui s'est fait virer de centre de formation et qui veut le même parcours que Mehdi Benatia. Qu'est-ce que tu lui conseillerais après ce que toi tu as traversé entre l'OM et la Ligue 2 Déjà à l'OM, j'étais un peu foufou, j'avais pas mal de qualités, mais j'étais pas prêt pour jouer avec l'équipe première. Mais dans ma tête, je pensais être prêt. Donc, euh, j'étais pas content quand je jouais pas, etc. Et il y avait pas mal d'anciens joueurs comme Habib Bay, comme, comme Ribéry, comme Drogba à l'époque, qui ont toujours une, une belle parole pour moi, qui me conseillaient toujours de travailler, d'être patient. Mais quand t'es jeune, t'as envie de jouer, t'as envie de. Voilà, tu veux pas perdre de temps, tu penses que t'es que capable de jouer. Euh, que tu es capable de jouer maintenant, donc forcément tu te sens un peu frustré de voir les autres de ta génération qui jouent et toi tu, tu joues pas. Donc ça a, été, euh, ça a été un peu un moment difficile. Après j'ai fait le, le prêt à, à Lorient où j'ai connu une grave blessure au genou qui m'a arrêté pendant, pendant sept mois. Ça aussi ça a été un moment encore très compliqué. Donc c'est vrai que ce début de carrière n'a pas été facile, ça a été au contraire même très très compliqué pour moi et mes proches. Parce qu'à cette époque-là, moi j'ai n'ai pas de diplôme, la seule chose que je sais faire c'est du football. Donc forcément, tu te dis, euh, voilà, il faut que je m'en sorte et comment je vais faire Donc je me suis posé quelques questions, j'ai toujours euh, cru en moi. Vraiment, j'ai toujours été persuadé que j'étais capable de, de, de faire de, de, de, de ma passion mon métier. Et ça, je n'ai jamais laissé personne euh, me mettre ce doute-là dans ma tête. Et donc voilà, on a redoublé d'efforts, je me suis soigné. Et puis, euh, et puis ensuite, je me suis dit, écoute, il faut repasser par la Ligue 2, ce n'est pas une honte. Ça va m'aguerrir. La Ligue 2, c'était un championnat à l'époque, maintenant je ne le regarde plus trop trop, mais à l'époque c'était un championnat qui était très rigoureux et très physique aussi. Donc euh, ça m'a appris à, à aller au duel, ça m'a appris à, à mettre des coups, à prendre des coups aussi, mais euh, voilà, j'avais besoin de muscler mon jeu. Et, euh, et vraiment, la Ligue 2, là, clairement, je me, suis, je me suis trouvé très bien. J'ai fait deux, deux belles saisons euh, avec Olé Nicole et, et Daz et, euh, et par la suite, j'ai eu ce, cette opportunité de la Loudinez. Donc euh, forcément, l'Italie, ça m'avait toujours attiré. Donc, c'est une opportunité que j'ai saisie et, et là, ça a été tout a été très, très vite. Et puis, et puis concernant la, la deuxième question, après, pour un jeune, c'est vrai que, comme je dis toujours, tu dois croire en toi. Pas parce que tu te fais virer d'une équipe ou parce que peut-être le coach te fait pas jouer, euh, qu'il faut commencer à remettre tout en question. Toi, tu dois être persuadé de tes qualités. Comme je dis toujours, si tu crois pas toi-même en toi, qui sait qui va le faire Donc, euh, donc voilà, quand tu travailles, quand tu, tu, tu, tu, tu es persévérant, en général, euh, les portes s'ouvrent et, et même comme je dis toujours, si les portes ne s'ouvrent pas, bah, essaye de passer par les fenêtres et, et c'est ce que moi j'ai fait. Justement, euh, tu as été ensuite, euh, bah, grâce à tes bonnes performances en, en Ligue 2, tu as pu signer à Udinez et là, euh, on rentre vraiment dans les euh, meilleurs championnats euh, européens, élu meilleur défenseur par tes pairs. Et euh, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir en fait, de, voilà, de, de ton éclosion euh, en Serie A cette année-là il bah, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Mon premier match en série A, je le joue à l'Inter de Milan. Et ce n'est pas l'Inter de maintenant, c'est l'Inter qui venait de fêter le triplé. Donc c'était Samuel Eto'o, Schneider, Meikon, une très très grosse équipe. Donc je fais mon premier match là-bas face à Eto'o. En plus, j'ai la chance de faire un très bon match aussi sur le plan personnel. Donc euh, plein de voilà, c'était un peu le rêve, j'ai encore plein d'images. Et euh, dans la foulée, le coach M. Gwindolin, Francesco Gwindolin, avec qui d'ailleurs j'ai encore beaucoup de contacts, qui est devenu un ami, euh, bah voilà, me fait confiance et me fait jouer 35 matchs sur la première année. Donc euh, c'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à jouer autant. On finit euh, tour préliminaire de la Ligue des Champions. donc euh, On finit quatrième. C'était était vraiment était incroyable. On était, on était comme sur un nuage. Après, il a fallu confirmer. La deuxième année, on a fait la même chose. On a fini troisième. Donc, euh, donc voilà, à l'arrivée, j'ai fait trois ans là-bas. Et les trois années, on s'est qualifié pour, euh, pour l'Europe. Donc, c'était le, le record du club. On est resté vraiment dans... On a marqué, comme on dit, une, une page de l'histoire de ce club. Et c'est une fierté. Et euh, après, voilà, il y a eu le, le départ à la Roma. Et, et là encore, euh, c'était une année extraordinaire au, qui, qui s'est suivie ensuite par le transfert au Bayern de Munich. Donc, c'est pour ça que je dis que l'Italie m'a apporté beaucoup. Parce que je pense qu'ici, on a su vraiment euh, me reconnaître entre guillemets mes qualités de défenseur. Et on m'a pris, euh, on m'a pris, euh, voilà, il n'y avait pas de préjugés, il n'y avait pas de « ouais, c'est un bon joueur, mais si, le comportement » ou machin. On a vraiment regardé mes qualités footballistiques et, et on m'a aidé à les développer. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai mmh. pu faire, entre guillemets, cette carrière-là. Et justement, tes bonnes performances ont fait que le Paris Saint-Germain, version Qatari, t'ont approché, tu confirmes, tu as bien eu Leonardo euh il t'a vraiment appelé pour ouais, ouais, bien sûr, bien qu -ce sûr. Qu'est-ce qu qu'il s'est réellement dit en fait Bah à en fait, il y avait Léo à l'époque qui commençait à faire pas, pas mal de recrutement. Il était en train de former une grosse équipe. Et j'ai parlé avec Leonardo, un très grand monsieur d'ailleurs. Et euh, bien sûr, Paris, c'était pour moi, c'était intéressant. C'était intéressant. C'était un grand club. En plus, c'est en France, donc j'avais la famille, etc. Mais euh, Ludinez n'avait pas voulu me vendre. Donc euh, L'Udinese était resté très ferme. Il m'avait dit de, de rester une dernière année, qu'il me laisserait partir l'année d'après. Donc euh, pas de souci, j'avais renouvelé mon contrat avec Houdine et ensuite il m'avait transféré à, à la Roma. Et même après, il y a eu, euh, il y a eu parfois quelques, quelques approches aussi du, du Paris Saint-Germain, cette version Qatari, comme tu dis, avec, avec Nasser à sa tête, qui, qui fait beaucoup de bien au PSG, moi en tant que, en tant que Français aussi, parce que je, je suis Français aussi, je regarde beaucoup le, le championnat de France, et je pense qu'on peut être fier d'avoir une équipe comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui a su ramener des grands joueurs. et Justement, en parlant de grands joueurs, tu as un pote, un ex-coéquipier qui a signé au Paris Saint-Germain, Gigi Bouffon. Est-ce que son choix t'a surpris de signer au Paris Saint-Germain Oui, on était tous un peu surpris parce que Gigi, pour nous, il était un peu associé à la Juventus de Turin. Ici, Gigi, c'est une légende, encore aujourd'hui, c'est une légende. Après, je pense que lui, euh, il avait envie de continuer à jouer. Et euh, il est dans sa tête, et Gigi, même s'il a 40 ans, c'est quelqu'un qui a 30 ans, c'est quelqu'un qui s'est un passionné de football, c'est quelqu'un qui, qui travaille encore énormément au quotidien, et c'est un compétiteur, donc euh, il a voulu faire ce, ce choix de continuer à jouer. Il était libre, PSG a, a senti le, le coup, ils l'ont pris, et c'est sûr qu'avoir un mec comme Gigi dans le vestiaire et, et dans le club, c'est une chance incroyable, parce que c'est vraiment un, un très très grand monsieur. Euh, moi j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, mais lui, ça reste un grand joueur et un grand homme aussi. Donc, beaucoup de, de très bons souvenirs avec, avec DJ. Et euh, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, justement version 2018-2019, euh, avec tout l'investissement qui a été fait, en achetant Neymar, Mbappé, euh, et puis toutes les autres recrues qu'on connaît, toutes les autres stars qu'on connaît, euh, est-ce que pour toi, avec autant d'investissement, c'est normal qu'on n'arrive pas à dépasser les quarts de finale de la Ligue des Champions après il faut aussi regarder le, le tirage, la Ligue des champions c'est la plus grande des compétitions et tu as chaque année 5-6 équipes qui peuvent la gagner. Donc cette année on a dit la Juve ils sont favoris, tantôt on dit le Barça ils sont favoris. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid quoi qu'il arrive aura son mot à dire parce que pour l'instant c'est eux euh, le club qui a le plus remporté cette compétition. Euh, tu, as, tu as le Paris Saint-Germain, tu as Liverpool qui a été finaliste l'année dernière, bon bah là. Euh, ils, sont, ils sont donc tout ça pour dire que chaque année tu vas avoir 4-5 favoris qui est là qui, qui, sont, qui peuvent la prendre cette Ligue des Champions. Après, ça dépend aussi de la chance, le tirage. Paris, ils ont perdu, je crois, trois fois d'affilée contre Barcelone. Donc, forcément, quand tu prends le Barça déjà, ça change tout. Euh, tu, vois, tu peux avoir des grands joueurs aussi, tu peux acheter des grands joueurs. C'est pas seulement ça. Sinon, City aurait déjà pris la Ligue des Champions aussi. City aussi a fait des grands investissements. Aujourd'hui, je pense que la Ligue des Champions, pour la, pour la gagner, il ne suffit pas d'investir. C'est vraiment une... Il faut avoir des bases solides. Il faut, il faut, il faut comme j'ai dit, avoir aussi de la chance sur le tirage. Mais on voit bien que Paris Saint-Germain, sur le plan du jeu, on voit bien que chaque année, il se rapproche un peu de cette, de cette Ligue des Champions. Et je suis persuadé que quand le, le tirage il sort, euh, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester, ils ne sont pas ravis d'aller jouer au Paris Saint-Germain. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a un potentiel offensif incroyable, qui a des stars, comme tu as dit, à, à toutes les lignes. Et donc, ça va être, ça va être, euh, ça va être certain qu'il va falloir compter sur le Paris Saint-Germain. Après, est-ce qu'ils est qu sont euh, favoris Je ne pense pas. Parce qu'il y a des équipes comme la Juve, comme j'ai dit, comme le Barça, qui ont peut-être aujourd'hui quelque chose en plus. Mais bien sûr que Paris fait partie des, des favoris. Par la suite, tu signales à romain un mot, une pensée pour Rome une année extraordinaire, tout simplement, à Rome. Euh, une année extraordinaire, peut-être une des meilleures de ma, de ma carrière. Beaucoup d'engouement, beaucoup de passion, beaucoup, beaucoup de passion à Rome. Euh, J'arrive avec la première année de Rudy Garcia aussi. Donc, euh, à l'époque, il ne parlait pas encore italien. Je lui servais de, de traducteur. Et il te met même euh, troisième capitaine, c'est ça C'est-à-dire derrière, euh, euh, derrière Totti et des... Bah, derrière deux légendes vivantes, ah. parce, que, parce que Totti et Derossi à Rome, c'était vraiment des, des, des sacrées légendes. Et donc, euh, ouais, ouais, il me met, euh, après eux, ils me nomment capitaine, donc beaucoup de responsabilités aussi, et beaucoup de fierté en même temps. Mais euh, vraiment, une année, euh, une année, incroyable. Moi, je pensais rester. J'avais même acheté ma maison à Rome. Pour moi, j'étais convaincu de, de rester. Et puis les, les dirigeants préféraient, euh, voilà, ils ont préféré, disons, me vendre. Et euh, on a dû faire avec. Donc, euh, je me suis retrouvé au Bayern de Munich. Mais honnêtement, je peux parler qu'en bien de, de mon année à la AS Roma. Justement, j'allais en venir, le Bayern Munich, <coughs> j'ai lu sur plein d'articles de presse que tu n'étais pas heureux à Munich. Alors moi je me pose une question, bon voilà, vie extérieure, Bayern Munich, un des meilleurs clubs du monde, comment on n'est pas heureux au Bayern Munich Ouais, ça peut, ça peut choquer, c'est vrai, ça peut choquer, mais les gens s'imaginent parce que tu es joueur de foot, parce que voilà, tu gagnes de l'argent, etc. Toujours pareil, tu dois être heureux chaque jour, mais ce n'est pas vrai. Euh, on reste des hommes avant tout. Moi, je suis arrivé en Allemagne, c'est un pays qui est très, très froid. Une langue qui est très, très compliquée à apprendre. Si tu ne la maîtrises pas, tu ne comprends rien. Ce n'est pas comme l'anglais où tu vas piger quelques paroles. L'allemand... C'était comme du chinois pour moi, je ne comprenais rien du tout. C'était vraiment des moments horribles. Les gens y parlaient, je ne pouvais pas me sentir concerné dans la vie du groupe. Ma femme n'était pas heureuse, mes enfants ils allaient à l'école, ils n'étaient pas contents non plus. Donc forcément, comme je dis toujours, avant d'être joueur de foot, moi je suis père de famille en priorité. Je suis joueur de foot, voilà, 4 heures, 5 heures par jour. Je vais sur le terrain, je m'entraîne, je fais ce que je dois faire. Mais toute la journée, je suis père de famille. Si je vois ma famille qui n'est pas bien, je ne peux pas être bien. Et donc voilà, donc après, euh, c'est tout ça qui a fait que la première année, j'ai joué quand même, je crois, 20-25 matchs, et notamment les matchs les plus importants, les, la Champions League, le, le Dortmund, enfin tous les gros matchs, Pep me, me faisait jouer. Mais voilà, j'étais pas heureux, j'étais pas heureux. J'essayais de pas y penser pendant les 95 minutes, j'étais sur le terrain, mais honnêtement, je me sentais pas bien. Et déjà à la fin de la première année, j'avais supplié le, le président Rummenigge qui est un très, très grand monsieur d'ailleurs, quelqu'un que j'ai eu beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Je lui avais expliqué que voilà, je devais rentrer en Italie, je, vais, je devais essayer de, de partir parce que ma famille n'était pas bien. Il n'a pas voulu, il m'a dit écoute, on a besoin de prendre la Ligue des champions et j'ai besoin de toi. Donc, euh, essaye de faire une deuxième saison et, et si vraiment t'es pas bien, je te faciliterai pour, euh, pour ton départ. Et il a tenu promesse, ça a été vraiment un gentleman à ce niveau-là parce qu'il a tenu promesse. Et et la deuxième année a été encore pire pour moi, avec beaucoup, beaucoup de blessures musculaires, etc. Donc, euh, voilà, c'était une évidence. Il fallait, il fallait que je parte, et c'est comme ça que... Même en étant entouré de grands messieurs du football, je pense par exemple à, à Franck Ribéry, qui a dû euh, heureusement qu essayer là. justement de s'intégrer comme... dans, dans le groupe. Ah ouais, ouais, bah honnêtement, quelqu'un comme Franck, je peux te dire heureusement qu'il était là, parce que Franck, c'est quelqu'un qui est... Voilà, il est toujours en train de... De, de, de faire des conneries, toujours en train de rigoler, toujours de bonne humeur. Donc forcément, il m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup aidé. Mais, euh, mais voilà, c'était un mal qui était plus profond. Je me sentais vraiment pas bien. Et je, comme je te dis, ma famille, ma famille en priorité n'était pas bien. Mes propres enfants, ils n'étaient pas heureux. Donc, euh, donc après, c'était un peu égoïste de me dire, voilà, moi, j'arrive au foot, je suis bien, je rigole, j'ai Franck avec moi, certes. Mais c'était à l'arrivée, c'était devenu difficile de vivre là-bas. Et donc, ça a été un choix naturel que de, de partir et de revenir en Italie.